Aucune réponse à une question En moitié les jeunes vénèrent Pour nous c'est la galère J'hallucine pour nos costumes. trimes Ça vaudrait pas un centime C'est notre autre marque étatique Qui fait sur tous les fins qui le sauvage est plus précaire, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de ma foule et sa fille, que le voit maintenant s'est traversé. C'est toi, ce qui en a trop marre, défiler que c'est le centrale euh, que tout le monde ignore, que tout le monde méprise, mais quand même il y a un moment où la rue, elle a son mot à dire et on ne peut pas gouverner sans elle. Donc Macron s'en est rendu compte euh, en urgence à midi, et, et il a convoqué son gouvernement et puis ils ont dit, bon ben voilà, on dégaine le 49-3 parce que les députés euh, LR on a beau leur promettre euh, qu'on construira une piscine euh, sur leur commune ou qu'on leur filera des subventions, il bah, y en a, ils ont peur de leurs électeurs et du coup, euh, c'est pas sûr qu'ils vont voter la réforme. Le spectacle à l'Assemblée nationale a été, de mon point de vue, assez génial. Euh, Entonner la Marseillaise pour ne pas laisser euh, obliger euh, Borne à se taire, elle qui ne nous entend pas, je trouve que c'est un joli pied de nez. Et, euh, et elle est complètement décrédibilisée, la pauvre, la pauvre dame. Voilà. Donc, moi, je trouve que ce qui s'est passé cet après-midi, ça nous redonne de l'espoir. Ça veut dire que la bagarre au Parlement, elle n'est pas terminée. Que la bagarre dans la rue, bien sûr, n'est pas terminée non plus. Pour votre information, mais certains d'entre vous, peut-être tous, le savent déjà, la NUPES va déposer une proposition de loi référendaire, avec une question toute simple au peuple, Voulez-vous ou non le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans Alors le problème, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est qu'il faut que 4 millions de euh, citoyens, d'électeurs, euh, disent qu'ils veulent se, se prononcer sur ce référendum. Donc dès que le projet de loi de le euh, projet de loi référendaire sortira, je vous invite à, bah, à signer par Internet, alors il faut euh, le numéro de votre bureau de vote, enfin bon, tout un tas de trucs, hein. c'était un peu comme pour... Euh, enfin, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour euh, l'aéroport de Paris, pour qu'il ne soit pas privatisé. Et donc, euh, ben bah, voilà, là il faudra activer vos contacts pour qu'on ait les 4 millions de signatures sur euh, ce projet de loi référendaire. Donc ça veut dire que... Ça va durer encore au moins 8 ou 9 mois, hein, le temps qu'on récolte les 4 millions de voix, et puis c'est le délai imparti. Donc ça veut dire que c'est pas fini, et qu'on reste mobilisé. et je pense encore plus motivé ce soir, après ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Voilà, ah, donc on là. est tous rassemblés, merci Pascal pour ce discours. Euh, on est là pour faire du bruit, on est là parce qu'on n'est pas content aujourd'hui. Le 49.3, euh, on marche sur la démocratie, on marche sur la volonté du peuple. Ça fait des semaines qu'on défile, ça fait des semaines qu'on manifeste, qu'on dit non, on ne veut pas à cette réforme des retraites, qui est injuste, qui est cruelle, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans ou plus. Donc on est là parce qu'aujourd'hui, il y a eu un déni de dé démocratie. Aujourd'hui, on a, on a forcé l'Assemblée à ne pas voter. On n'est pas d'accord avec ça. Donc on est là pour se rassembler devant la préfecture de Lyon, on a des camarades qui sont devant la, la sous-préfecture à Sens, on est là pour faire du bruit, pour dire qu'on n'est pas d'accord, que, que le peuple est dans la rue, et que le peuple se révolte, et que le peuple dit non, non à ce déni de démocratie, on n'est pas d'accord, on se révolte. Quand on marche sur la démocratie, quand on marche sur la volonté du peuple, quand on nous méprise et quand le gouvernement, avec ce président plein d'arrogance, nous réduit au silence, on n'est pas d'accord, on se révolte. Donc on a pris des casseroles, certains ont pris des sifflets, on fait du bruit et on dit non, on n'est pas d'accord, la révolution continue, on ne lâche rien. Entre les peuples. Monsieur le préfet, nous vous demandons de nous entendre parce que si vous régularisez aujourd'hui les sans-papiers, ça contribue à nos retraites de demain. Nous nous, nous, nous demandons, nous exigeons. C'est que c'est pas gagné les choqué, mais les précaires vont croer où on veut vivre, pas juste au vivre. Il y a pas mal d'endroits où ça bloque, euh, notamment euh, dans les ports, euh, certains entrepôts aussi sont bloqués, sans parler de, de, des, des dépôts d'ordures et puis euh, des raffineries. Et euh, ces gens-là ils sont en grève reconductible depuis pas mal de temps, c'est dur pour eux euh, financièrement, c'est dur aussi moralement parce que quand on fait le piquet de grève et qu'on rentre chez soi, bah, c'est pas toujours facile parce qu'on s'est pas occupé des enfants, on n'a pas fait le ménage, tout ça. Donc euh, ça serait bien de les aider financièrement, il y a des caisses de grève. Euh, tous les syndicats font des caisses de grève. Donc il faut donner aux caisses de grève, si vous le pouvez, pour aider ceux qui sont en grève reconductible à tenir. Euh, alors c'est pas une grève par euh, délégation, hein, mais euh, on sait que tant que le pays ne sera pas bloqué, de toute façon Macron ne lâchera pas. Donc il faut euh, dans les métiers. Euh, dans les métiers qui sont de première ligne, comme ils disent, et ben, il faut les aider à, à tenir le plus longtemps possible, aller les voir, les soutenir, et puis ben, les aider à boucler leur, leur mois de, de salaire. Voilà, et donc euh, vous savez qu'il y a un réalisateur qui a donné euh, les droits de ses films euh, aux grévistes, euh, il s'appelle euh, Gilles Perret, et euh, demain soir à Aquin, il y a euh, la diffusion de son film La Sociale. Et euh, l'entrée, ben, vous donnez ce que vous voulez, et euh, les... ce que vous aurez donné sera reversé à une caisse de grève. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est un super film. Eh ben, vous pouvez aller voir demain soir à quart Ce serait voilà. bien de faire passer la parole. Euh, on est là aussi parce qu'on est en colère. Donc si vous avez des choses que vous voulez partager, même pour crier un petit coup, eh ben, je vous propose, on fait passer la parole. Euh, je vais passer la parole à un collègue de Solidaires. Voilà. Et puis si vous voulez venir, bah, n'hésitez pas à abonner. Et puis comme ça, tout le monde s'exprime. Euh, ça fait du bien. Voilà. Merci. On est, tous là, on est tous là ce soir, déjà on s'est tous retrouvés de façon très spontanée, c'est vraiment super, on est tous regroupés, on est tous en colère par rapport à cette réforme des retraites qui est vraiment injuste, donc aujourd'hui ce qu'il faut, comme on le disait, moi je représente Solidaire, on est un syndicat donc qui défend vraiment tout le monde, qui défend les, les travailleurs qui sont vraiment les plus précaires, et aujourd'hui déjà travailler jusqu'à 40 ans, on est déjà cassé la plupart à 45 ans, on a déjà mal partout, travailler jusqu'à 64 ans ça va être un Infernale. Donc aujourd'hui on demande vraiment d'aller plus loin, continuer les actions et surtout bloquer le pays. Ouais. Je fais bien qu'il y a des bons... la portée, là, frère. Fait... Voilà, Ce qui me fait particulièrement plaisir c'est de voir euh, un rassemblement spontané comme ça. Ça fait longtemps que j'attends euh, qu'il y ait un réveil des consciences. Alors je sais que vous vous l'attendez aussi, mais il y a quelqu'un à... Ah, oh, à la dernière... Euh réunion de, de l'UD, quelqu'un m'a dit quelque chose de, de juste, c'était quelqu'un d'un peu plus âgé que moi, j'ai 55 ans, il m'a dit On ne sait jamais d'où viendra l'étincelle qui mettra le feu aux poudres euh, du réveil des consciences. J'espère que, à force de souffler sur les braises, un jour ça se passera et les gens bon, se battront un peu plus. Voilà. Je suis là, euh, là. Ce soir, en tant que, que militant euh, du, du POI et de la LFI, je suis représentant syndical aussi et je voulais vous, simplement vous informer que demain, euh, L'intersyndicale inter, euh, qui s'est réunie aujourd'hui appelle euh, à un rassemblement euh, au rond-point de Paris à midi. Et je, je crois que l'enjeu le... il est là aussi, c'est qu'actuellement ce qui fait peur au gouvernement et ce qui a fait qui a amené la situation où totalement isolé, il a été obligé d'user de tous les moyens, de tous les subterfuges, de toutes les, les petites combines pour essayer de faire passer sa loi et il n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi parce qu'on est mobilisé depuis des mois, qu'on ait des milliers et des millions dans la rue et pour faire entendre notre refus, notre rejet de cette réforme des retraites que personne ne veut, que personne n'accepte et qui s'inscrit en plus, qui s'inscrit dans, dans un contexte de plus en plus compliqué pour tous. Ce refus, ce rejet, il s'est exprimé largement et aujourd'hui, en effet, on attend tous cette étincelle, ce 49-3, ce refus, ce déni de démocratie, c'est ce qui doit nous faire bouger maintenant et nous mettre tous dans la grève et dans le blocage du pays. Cette grève, il faut la continuer et il ne faut pas la lâcher jusqu'au retrait de la réforme. Merci à tous.